« Bonjour à vous trois. Ceci est une mission de première urgence. Toufik Amiami a été envoyé sur Mars pour une mission d'enquête sur ARES-13. En effet, leur commandant a disparu. Il est arrivé ici hier et il est parti ce matin accompagné de Frank Flanders et de notre agent de sécurité, Teddy Blackbear, à bord d'un rover. Pour une raison encore inconnue, une alerte de dépressurisation s'est déclenchée dans le véhicule à environ dix kilomètres au sud de notre base, dans la région d'Oxia Cols. Teddy, qui pilote le rover, a fait demi-tour tout de suite. La pression dans l'ambitacle diminue lentement, mais sûrement. D'après ce que nous a dit Teddy par radio, ils n'ont pas de scaphandre à bord, car il n'y avait pas de sortie prévue. Ils n'ont que trois masques à oxygène. Il semblerait que l'agent Ami-Ami soit inconscient. Mon cher Franck... <coughs> Je veux dire, Monsieur Flanders présente des symptômes inquiétants. Douleur articulaire, confusion, vision double, paralysie des pieds, entre autres. Teddy, lui, semble essoufflé. Il a des difficultés à respirer, mais il tient bon. Madame Toscope, Monsieur Pader, Monsieur Dahl, mettez en œuvre toutes vos compétences médicales pour les sauver. Le véhicule est bientôt arrivé à l'aérogare. Allez-y pour leur porter secours. Faites vite, je suis très inquiète. Ceci est un ordre pour mission. Oh, Franck